Oui, je l'ai vu plus ou moins, Jeanne alors J'ai mis quelques mots, j'ai vite écrit quelques mots. Et puis le lendemain, j'ai écrit le tout en 15 jours et tout, tout, tout, tout, tout était tout écrit. C'est-à-dire que c'était presque écrit comme un nouveau roman. Chaque geste, chaque geste, chaque geste. Il y a toutes formes de classiques. Des classiques que l'on connaît tous, des classiques qui se font avec le temps et des classiques tout simplement qui sortent du lot. Dans le genre, vous en avez forcément un en tête. Une œuvre qui s'imprègne au fil d'une découverte, d'un regard singulier, d'une compréhension, soit de ce qu'un film peut faire ressentir, soit simplement parce que vous avez vu un film dans un temps donné qui vous a fait voir ou comprendre quelque chose de singulier, mais qui avait une nécessité pour vous, quelque chose de cohérent et d'inévitable. C'est souvent cela la grande réussite du cinéma, réussir à nous faire comprendre ou à nous faire ressentir une émotion, une sensation, une impression, sans que forcément nous nous attendions à cela. Et en ce sens, c'est nombreux... Films, que l'on appelle classiques, sont la parfaite représentation de cette logique. Cette manière si singulière et pourtant si forte, qui caractérise le point de vue du spectateur sur un moment de cinéma qui pourrait sonner comme anecdotique, s'il n'avait pas un impact singulier et donc unique sur nous, en le visionnant et en le comprenant. Toute cette introduction pour nous amener au film d'aujourd'hui. Un film qui est sorti un petit peu de nulle part à la fin de l'année dernière grâce à un classement. Car je pense que comme vous, je n'avais pas du tout entendu parler de ce long métrage qui pourtant en 1976 avait tout de même fait son petit bout de chemin dans les esprits, mais jamais assez pour se hisser au rang de classique ou même simplement de long métrage fondateur d'une pensée ou d'une manière de concevoir, de regarder et donc de mettre en scène le point de vue d'un personnage. c'est ainsi pourtant que l'année dernière, la prestigieuse revue Sight and So, dont le classement des meilleurs films de tous les temps est souvent très suivi, a décidé de mettre en première place ce long-métrage de la cinéaste belge Chantal Anne Ackermann, Jeanne Dilman, 23 quai du commerce, 1080, Bruxelles. Oui, je vous avoue que moi aussi, lorsque j'ai entendu le titre, je me suis pas demandé si on était potentiellement devant un bon gros film français du genre Un éléphant, ça trompe énormément, ou Viens chez moi, j'habite chez une copine. Mais non, bien au contraire. Il s'agit d'un film beaucoup plus politique que ceci, et surtout, il s'agit d'une œuvre rare. Une œuvre qui divise encore aujourd'hui par son point de vue assez unique sur la femme ménagère de cette période, en choisissant dans un portrait en trois actes représentant trois jours, de nous compter la vie d'une mère au foyer, se prostituant pour survenir aux besoins de son fils, et en essayant également d'occuper le plus possible ses journées. Et mine de rien, si le long métrage a mis du temps à faire son bout de chemin dans les esprits des spectateurs et que le British Film Institute l'a bien remise en avant, c'est également un événement lors de sa sortie, puisque pendant longtemps, il a été dans les esprits de plusieurs auteurs, dont on peut citer Gus Van Sant et Todd Haynes, mais surtout considéré très largement par de nombreuses revues comme l'un des premiers grands films féminins de l'histoire du cinéma. C'est un film inclassable, un film extrêmement complexe, dense, immense, émotionnellement très difficile à aborder, mais c'est un film qui, je trouve, et passionnant. Ce n'est clairement pas le genre de film qui peut plaire à tout le monde. C'est un film radical, une œuvre réaliste à l'extrême, le genre de film qui hypnotise par un geste cinématographique minimaliste et quasi-naturaliste tout du long de sa démarche, qui ne décroche jamais de son ambition principale, celle de montrer comment une femme, seule, perdue, en un sens, mais surtout mère au foyer, cherche à lutter contre la monotonie et l'ennui. Représentation excessive mais également cathartique de cette idée d'occuper le vide pour ne pas sombrer dedans, Ackerman a souhaité nous plonger dans le quotidien de cette femme, nous faire ressentir ses occupations, sa monotonie, sa solitude, qu'elle accepte, mais qu'elle combat par l'occupation compulsive de chacune de ses secondes de femme, quitte à littéralement filmer une forme d'ennui, une forme de lassitude et de complaisance du non acte filmique, car c'est cela qui marque. Cette impression de crédibilité qui amène une forme de questionnement sur le véritable but de la démarche de son auteur et sur l'impact qu'elle veut nous imposer par la suite. Car pour être sincère, Autant à certains moments j'étais totalement fasciné par le long métrage et à contrario, par certains instants, il m'ennuyait profondément. Fasciné car les gestes de cette femme, la monotonie de sa vie, la simplicité et la logique imparable de ce qu'elle accomplit chaque jour, qui semble pourtant si anecdotique, n'en deviennent que plus fascinant quand on reste devant l'écran, à regarder une vie si triste et pourtant si pleine, qui ne pourrait convenir à personne aujourd'hui, rendant presque l'objet ludique, temporel, historique, le témoignage d'une époque et d'une femme de cette époque. Mais l'ennui surgit. Surgit par une démarche filmique souvent naturaliste comme évoqué avant, une démarche faite de plans fixes extrêmement longs, où le montage ne semble pas vouloir se glisser ou même simplement imprégner une idée qui se doit de rester la plus simple et la plus sobre possible. Créant ainsi cette sensation de lassitude que j'évoquais plus haut, qui habite ainsi totalement le métrage et lui donne cette saveur si particulière. Presque de non-films, d'œuvres expérimentales, de projets sociétal et politiques cherchant à jouer avec notre patience, ou plutôt notre impatience. C'est cela finalement qui rend le film aussi passionnant que par moments très vide. Peut-il être qualifié de chef dœuvre Peut-être. Je pense que cela dépend du point de vue. Doit-il se retrouver d'un seul coup propulsé comme meilleur film de tous les temps C'est là la grande question. Et même moi je me la pose encore aujourd'hui. Il est vrai que nous avons été habitués à voir un peu toujours les mêmes films se succéder dans ce fameux classement à base de Vertigo, de Citizen Kane ou de Mépris. Et il est donc surprenant de voir un film, dont pour la plupart nous ignorions l'existence, se retrouver ainsi propulsé vers un tel sommet. Mais en un sens, cela me semble être un film dans l'air du temps. Un film politique par son message, donc forcément lié à une forme de regard de société, et donc d'écho par rapport à notre époque. Et c'est peut-être pour cela qu'il se retrouve ainsi au cœur de ce classement. Après, il y a certainement des milliers de films qui pourraient ou devraient avoir cette place. Et même si je peux la questionner pour le moment, je ne peux m'empêcher de me dire qu'au moins, la présence du film de Chantal Anne Ackerman dans ce classement ainsi m'a permis de découvrir un long métrage et de me plonger dans une démarche cinématographique folle qui m'a marqué et qui m'a fasciné, même dans son ennui le plus pur. Le film vient de ressortir en salle cette semaine, dans une copie restaurée. Donc, plutôt que de continuer à vous donner des arguments... Je vais tout simplement vous conseiller d'aller le voir en salle pour savoir si selon vous, oui, c'est bien le meilleur film de tous les temps.